Conseil du jour, aujourd'hui c'est perdez du poids. Et quand je dis poids, je parle de gras. Et ouais, plus t'es fat, moins tu fabriques de testostérone. Le cercle vicieux suivant est mis en place. Si la testostérone diminue pour une raison ou une autre, notre résistance à l'insuline est affectée. Le métabolisme des sucres est aussi affecté et le résultat en est une transformation de ces glucides en graisse. On explique en fait la baisse de la testostérone en cas de surpoids par une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et euh, elle est présente dans vos tissus graisseux. Elle produit des hormones féminisantes. Perte de poids diminue l'activité de l'aromatase Et c'est ce qui ferait remonter le taux de testostérone. Mon conseil, diminuez lentement et progressivement votre poids. Car si le corps maigrit trop vite suite à une privation calorique, il stresse. Il produit du cortisol et ça fait chuter quoi La testostérone. Et ouais, les hormones sont capricieuses. Maigressez lentement en gardant des bonnes graisses, avocat, huile d'olive, noix, colza, lin, chanvre, des graisses animales, des... surtout du jeûne d'œuf. Le cholestérol alimentaire n'est surtout pas à bannir. Diminuez surtout les sucres, diminuez les glucides lents progressivement et faites de la musculation. Pourquoi la musculation Ça fera partie d'une prochaine vidéo sur la testostérone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone